Bonjour à tous, bonjour, ah, bonjour. donc euh, je vous présente, je m'appelle Emma Sagnard, je suis actuellement en troisième année de droit, euh, promotion privée à l'UCLI, donc j'ai effectué euh, toute ma scolarité, toute ma licence à l'UCLI, euh, que j'ai doublée euh, du DU État civil, que j'ai obtenu euh, en septembre dernier. Donc on va chacune présenter euh, notre cursus euh, de lycéenne dans un premier temps, Puisqu'on est toutes les trois au campus de Lyon. Et puis, euh, dans un deuxième temps, Karin, qui est au campus d'Annecy, euh, se présentera. Donc, moi, euh, j'ai effectué un bac scientifique. On peut souvent penser que le bac S n'est pas forcément le bac le plus approprié pour euh, faire des études de droit. Mais euh, en réalité, il, euh, il nous forme à l'exercice euh, type donc, physique et euh, mathématique, qui sont en fait des exercices qui travaillent la logique et qu'on retrouve principalement dans le cas pratique, qui est un des quatre exercices type juridique. Donc je suis rentrée en L1 à Nucli, après de la caisse, et ce qui était important pour moi, c'est d'avoir une fac qui soit encadrante, où on puisse être autonome, mais tout en ayant un cadre. Donc je cherchais vraiment un encadrement et un accompagnement, euh, avec en plus une certaine liberté qu'on n'a pas au lycée, bien évidemment. Et c'est ce que j'ai trouvé tout au long de mes trois années de licence. Vraiment un accompagnement avec les directeurs pédagogiques qui sont très présents au moment de faire des choix, que ce soit des choix euh, d'options, mais aussi des choix euh, au moment de choisir en troisième année entre la licence privée ou la licence publique. Et puis actuellement, bah, les choix de master euh, pour l'année prochaine puisque je suis en troisième année. Donc je vais laisser les fils présenter sur euh, leur parcours. Alors moi je suis Lily Victorine Mayel. Euh, je suis en deuxième année de licence de droit, mais je fais aussi la licence of euh, civil de Mayenne et, euh, et je fais donc euh, le DE Commando avec cela. J'ai choisi de venir à l'Éclie pour ma part parce que euh, je voulais justement ce côté très international. Euh, J'avais cherché en fait par là à ouvrir un maximum de, de portes parce que je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Euh, pour ma part, j'ai fait un bac ES en spé mathématiques alors que j'avais étudié également l'aspect Sciences Po. Et je compte plutôt m'orienter vers un master en sciences politiques également. Voilà. Donc, bonjour à tous, euh, moi je suis Jade, je suis étudiante en deuxième année de licence de droit à l'UQI à Lyon. Et moi j'ai préparé un bac scientifique également. Et euh, j'ai choisi de venir à l'UQI pour l'encadrement qui nous a été proposé les locaux et on a l'habitude entre étudiants de dire que les locaux sont quand même propices qu au travail euh, on a une, euh, une bibliothèque très riche et euh, donc euh, moi je suis je fais une licence de droit et en plus un DU État civil on aborde euh, des sujets tels que euh, les changements de, de nom de sexe ou bien enfin un petit peu de droit des étrangers également nous avons le cours euh, le jeudi après-midi, tout euh, pour le BU, et également euh, des, euh, nous avons des conférences. Euh, L'année prochaine, j'ai pour, euh, pour projet de partir à l'étranger. Et donc, euh, c'est possible à l'UQI plus... en fait, de partir, même si nous ne faisons pas le DU, le pour et également la Top licence Et c'est un atout, et c'est pour ça aussi que j'ai pu venir à l'UQI. Et euh, donc euh, moi aussi c'était plutôt pour euh, le changement lycée-fac où j'avais un petit peu peur d'être assez perdue parce qu'on a l'image de la fac quand même où on, on est devant une grande autonomie et euh, donc j'avais peur d'être un peu lâchée, un peu seule et à euh, lui nous sommes très encadrés comme l'a dit Eva. Nous avons des entretiens individuels avec nos directeurs pédagogiques et puis nous pouvons également beaucoup échanger avec eux et euh, ça a vraiment été le cas durant euh, les confinements. C'était assez compliqué pour certains, on avait beaucoup de questions et donc on pouvait facilement se référer à nos directeurs pédagogiques. Oui, en effet, la fac, c'est un espace de travail, mais c'est aussi une cohésion entre les étudiants, donc une vie étudiante. Euh, il y a une sorte de fraternité qui se crée euh, entre euh, les étudiants, que ce soit les étudiants de différents niveaux, mais aussi au sein d'un même niveau. Aujourd'hui, avec le contexte sanitaire, la vie étudiante est un petit peu mise à mal, mais on est quand même très heureux de retourner à la fac en présentiel pour les TD, pour notre part déjà, qui représente à peu près une heure par jour, quatre jours par semaine. Voilà, donc ça c'est important, mais on garde quand même en distanciel les CM, qui sont déconcés, eux par créneau horaire de deux heures. Euh, ce qui est important aussi de souligner dans cette situation, dans ce contexte sanitaire, c'est que ça a fait appel à notre capacité à s'adapter à, à un nouvel enseignement. Et donc ça, c'est ce, euh, ce qui est important aussi de souligner. Alors comme l'a dit Emma, c'est vrai que les études, donc, on a de la chance d'être euh, très accompagnés pendant ce contexte-là et que c'est également euh, la vie étudiante. Pour ma part, je suis euh, présidente d'une association, l'association du DE Common Law, des étudiants du DE Common Law. C'est l'association HCLS, House Common of Commonwealth Students, et, euh, et donc, si on ne peut plus faire les soirées habituelles, etc., la vie étudiante ce ne pas que ça. Et on fait encore pas mal de choses. Euh, nous, par exemple, avec le HCLS, on organise un voyage humanitaire au Népal. Euh, on a d'autres voyages habituellement qui, qui vont faire cette année, comme, mais qui vont très bien se faire l'année la prochaine, c'est-à-dire euh, une sortie à l'ONU. On fait également un voyage à Londres et, euh, et plein de petites choses comme ça. On est en train de créer un partenariat avec, euh, avec des associations de Harvard, un petit, euh, un petit peu de conférences avec euh, des professeurs d'Harvard. Euh, pas mal de petites choses comme ça. Et là, euh, la prochaine chose qui va arriver, c'est justement des maraudes. Euh, on en fait régulièrement et, euh, et je vais laisser la parole à Jade parce qu'elle en fait aussi avec une autre association qui est en train Exactement. Euh, à l'origine, les maraudes étaient euh, avec, euh, organisées avec l'aumônerie de l'UCLI. Et puis, avec le contexte sanitaire, euh, nous avons déjà arrêté. Et donc, un euh, certain groupe d'étudiants, euh, dont moi, a décidé de reprendre euh, les faits des maraudes étudiantes au sein de l'UCLI. Et donc, nous sommes en train de créer l'association des maraudes de l'UCLI, les maraudes étudiantes. Et donc, ce qui nous permet le jeudi soir d'aller euh, distribuer des denrées alimentaires à des personnes sans abri sur les euh, sites euh, assez proches de la vague. Et voilà, donc ça nous permet aussi de rencontrer d'autres personnes, parce que c'est ouvert à toutes euh, les formations de l'UCLI, donc euh, par exemple l'école de commerce, souvent les personnes qui sont en psychologie, bah, mais euh, nous c'est un cadre hors, euh, différent vraiment de ce que Victorine nous expliquait, parce qu'elle le fait dans le cadre de son... Euh, de ou six, euh, de de Alors, il y a une grande pluralité des, euh, des associations à l'EUCLI. Euh, il y a des associations qui sont transdisciplinaires, ou effectivement, comme le, comme le disait Jade, euh, qui sont euh, vraiment ouvertes à tous les étudiants de l'EUCLI s'ils permettent de, de, de créer des liens et, et qui sont très intéressants. Et euh, il y a aussi des, des, des associations comme ça, thématiques. Euh, on a une association sport-environnement, on a une association euh, qui est en train de d'installer des ruches sur le toit de gris pour faire du miel, on a une association. Le Grand Oral aussi, qui est effectivement pour un concours d'éloquence, des associations comme les maraudes, et puis on a aussi bah, les BDE, qui sont élus chaque année pour, pour la vie étudiante, et des associations qui sont effectivement plus sur la durée comme les associations pour les maraudes ou pour l'environnement, C'est le cas d'HCLS, du coup, euh, qui vous connaît très bien si vous faites des commences. Voilà, on est toutes les trois aujourd'hui pour vous parler euh, d'une spécialité. Donc, Jade, c'était euh, le DU état civil. Euh, Lily Victorine sur le DU euh, common law et la double licence. Moi, aujourd'hui, je suis présente pour vous parler des stages ça qui suscitent beaucoup d'intérêt de la part des étudiants liés par le pour l'instant. Donc, euh, j'en ai effectué beaucoup, enfin, beaucoup pendant ma licence, mais aussi beaucoup au collège. Les stages sont très importants pour s'émanciper. Euh, euh, du cadre théorique euh, de la fac et pour euh, vraiment euh, voyager dans un monde euh, pratique et un monde en fait euh, qui sera peut-être nos, nos futures professions. Et donc euh, c'est une expérience qui est très professionnalisante et qui permet de découvrir bah, des professions mais aussi des matières parce que il euh, faut garder à l'esprit que généralement on rentre en licence avec un objectif, une profession en vue, mais au cours euh, des enseignements euh, et puis, ben, de notre évolution, des fois, il faut savoir qu'on peut changer de chemin, changer d'objectif. Et donc, il faut rester ouvert d'esprit là-dessus. Donc ça, c'est en partie dû aussi aux stages qui sont très bénéfiques pour, pour ça. Personnellement, mes stages m'ont beaucoup enrichi, enrichi et m'ont permis de savoir ben, ce que je voulais faire plus tard. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est très important aussi pour les masters parce que ça enrichit le CV et forcément les masters sont très demandants de personnes ben voilà qui connaissent euh, le monde dans lequel ils veulent aller plus tard. Pour les masters, euh, pour les, pardon, pour les stages, il euh, y a les démarches se font par le pôle euh, entreprise professionnelle professionnelle euh, qui s'occupe euh, des conventions de stage, de mettre en lien avec les professionnels, c'est un truc qui est très à l'écoute. Personnellement, je fais toutes mes démarches de stage par moi-même, donc il ne faut pas hésiter à utiliser son réseau, le réseau de ses parents, s'il y a des connaissances voilà, qui font une profession qui nous intéresse. Et puis, il ne faut pas non plus hésiter à envoyer des mails, à appeler, à rentrer dans des cabinets, voilà, à susciter la curiosité... Euh, si des professionnels et à vendre aussi euh, son CV quelque part. Donc des fois on a des réponses positives, positives pardon, mais des fois on a des réponses négatives. C'est pas pour autant qu'il faut arrêter euh, de faire des recherches et qu'il faut euh, euh, tout abandonner. Il faut justement euh, persévérer parce que c'est très important. Moi je viens pas du tout d'une famille, euh, je suis pas entourée de droit donc, euh, du tout dans ma famille. Mmh. Et c'est pas pour autant que j'ai eu du mal à trouver des stages. On est souvent en a du mal à trouver des stages en France. Ça peut être vrai, mais c'est pas parce que vous n'avez pas des parents avocats ou vous n'avez pas des parents notaires. J'ai eu plusieurs opportunités de stages. Je n'ai jamais fait parce que j'ai quitté travailler, mais mm -hmm. c'est vraiment ouvert à tous. Et on est très bien entendu à l'UQ pour ça. Mm -hmm. euh... Et du coup, si t'as fini sur les stages, peut-être enchaîner sur le lieu comme moi. Ouais. Alors, pour ce... pour ce qui est du DEU comme à nous, on a tous les cours qui sont donnés en anglais. Il euh, faut pas avoir peur du niveau d'anglais. Vous aurez de toute façon un, un, un entretien en anglais euh, si vous êtes sélectionné pour le DU Colono, où ils vous, ont, ils vous diront euh, si votre niveau d'anglais est suffisamment bon ou pas, ou si vous, vous conseillez de prendre des DU ou pas. Euh, J'ai connu pas mal de personnes qui sont arrivées en doutant un petit peu de leur niveau d'anglais et tout ça, et puis finalement, le euh, niveau s'est très bien amélioré, sur, euh, surtout pendant la première année. Euh, donc, euh, normalement, en, en, en temps habituel, on va dire, sans Covid, les professeurs viennent un peu partout avec ce du Common Law. On avait des professeurs qui venaient de Singapour, Kong, du Canada, des États-Unis, de Grande-Bretagne, et pas mal d'Irlande aussi pour, euh, pour la licence irlandaise. Donc, c'est assez chouette, c'est une grande richesse. On a aussi euh, une ouverture, du coup, sur pas mal d'accents et, euh, et une ouverture sur... Euh, le droit de tous ces pays-là qui, même s'ils sont reliés par le système du commando, sont quand même euh, tous complémentaires et différents. Voilà. Et du coup, on va laisser la parole à Karl pour qu'il se présente, donc, qui est au euh, plus d'Annecy. Euh, bonjour, je m'appelle Karl Pellier. Euh, je suis en première année de droit, euh, tout ce qui est de plus normal, sans option à Annecy. Je sors d'un bac euh, économique et social. Donc, euh, je trouve qu'il y, qu y a beaucoup de liens entre les sciences économiques et sociales et le droit dans ce que nous étudions. Enfin, pas avec l'économie, mais avec euh, plutôt sur l'aspect de la société. Euh, par rapport à la solidarité, sur le campus d'Annecy, comme c'est un petit campus, euh, les étudiants sont particulièrement solidaires entre eux. Euh, le cadre de la ville d'Annecy est sympathique. Euh, c'est assez cosy, c'est moins grand que Lyon, on a un lac, on a des montagnes. Donc, par rapport à l'aspect touristique, c'est très sympa. On a de quoi s'occuper entre, entre les cours, enfin, le soir bien sûr, ou le week-end. Euh, et par rapport aux stages, pour revenir dessus, on peut euh, aussi faire des stages qui n'ont euh, rien à voir avec euh, le droit pour ma part, je vais faire un stage au Sénat à la fin de l'année. Et euh, au contraire, c'était bien vu euh, par, euh, par l'école euh, et encouragé. Et euh, pour euh, ceux qui ont des difficultés aussi en, en langue, par rapport à l'anglais notamment, euh, pour rebondir dessus, euh, en droit euh, bah, classique, il euh, n'y a pas besoin d'avoir un niveau euh, excellent en anglais puisque j'arrive à m'en sortir à peu près. Donc euh, voilà, je ne sais pas quoi présenter de plus. Il n'y a pas tant de différence entre, Annecy, entre les campus d'Annecy et de Lyon, si ce n'est euh, les dimensions et le cadre de vie. Euh, à Annecy, donc pour l'instant, oui, au niveau de la vie associative, la vie associative à Annecy n'est pas encore très présente. Elle se développe et euh, la crise de, de la COVID a un peu ralenti le développement. Il y a des, des associations qui devaient se créer, certaines de, bah, du coup ont été reportées à l'année prochaine ou vont être créées l'année prochaine, ont été annulées puisque bah, du coup, certains étudiants n'ont pas, pas trop de temps ou euh, pour d'autres raisons. Du coup, il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de la vie associative. Donc euh, voilà. On va euh, dans le temps qui nous reste euh, répondre à vos questions. N'hésitez pas à envoyer euh, vos questions euh, dans le chat et euh, vous y vous Alors, La première question, bonjour, quelle est la différence entre des DU et une licence et un bachelor? Alors, ah, peut-être que je peux. Euh, alors, euh, une licence, c'est euh, le, le diplôme classique en trois ans qui est euh, reconnu par l'État parce que, c'est pas parce qu'on est dans une, dans une fac privée que le diplôme euh, n'est pas reconnu par l'État. Au contraire, on est en, en partenariat euh, avec euh, Lyon 2. Donc, notre diplôme sera de Lyon 2 pour ce qui est de, de la licence. Euh, pour euh, le bachelor, c'est la même chose qu'une licence, mais tout simplement, c'est le nom anglo-saxon pour ce qui est de la licence américaine en tout cas. Euh, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, euh, là, c'est vraiment le nom anglais qui est utilisé. Et pour les DU, euh, c'est donc des diplômes un petit peu annexes qu'on peut rajouter à son diplôme et qui donnent une connotation aussi euh, à, notre, à notre diplôme pour, euh, pour juste rajouter des points positifs qui peuvent vraiment faire une différence aussi sur un, sur un CV. Ça fait une belle plus-value, en effet, euh, c'est qu'en fait, la licence est juste doublée du diplôme. Voilà. Euh, J'aimerais ajouter quelque chose, si possible. C'est que euh, pour euh, le campus Annecy, donc le campus Alpe-Europe, euh, le diplôme, c'est euh, l'université savoie Blanc et non euh, Lyon 2. Okay. Bonjour, y a-t-il une association sportive à Annecy C'est pour toi. Euh, alors, oui, c'est pour moi, mais non, il n'y a pas encore d'associations sportive et normalement, ça devrait commencer à partir de, de l'année prochaine, les associations euh, sportives euh, Annecy. Une fois que les locaux euh, seront terminés pour l'instant, euh, l'université loue des locaux au lycée Saint-Michel. L'année prochaine, euh, les locaux devraient être finis. Quelle était approximativement votre moyenne en terminale à peu près 11, <rire> 11 euh, et quelques, je pense, pour moi. Moi, j'étais à la et 17 Par 16-17. Euh, j'étais à 13-14. <rire> que faut-il emmener comme matériel à la fac Alors, personnellement, j'ai un ordi. Au début, j'avais commencé à prendre à la main et euh, c'était faisable, mais c'était quand même... Parce qu'il y a assez pratique, là avec tous les cours qu'on a à distance, c'est quand même nécessaire d'avoir un ordi. Par mm -hmm. euh, bah, ailleurs, j'ai un trigger, pour, euh, parce qu'on doit faire tous les TD à la main, à clé. Donc euh, ça me permet de bien manger tous euh, ces fichiers TD et tout ça. Et puis parce que je fais des fiches, c'est donc... ça aussi pour les matières, euh, donc euh, droit des personnes, droit de la famille. Euh, euh, oui, quand on est en première année, bah, c'est un code civil. Et puis, bah, après, le code pénal, le code de commerce, le code de procédure civile, le code de procédure pénale que tu travailles. Voilà. Après, peut-être qu'on peut parler euh, très rapidement des, des manuels. Alors, il ne faut pas les emmener, mais euh, je conseille en tout cas à tout le monde d'avoir un précis, pas euh, enfin, grosse matière en tout cas, des ouais. précis, donc, ce sont des gros manuels pour matière Vous euh, sauvez votre année, mm -hmm. Qui condense un peu une SM et qui rajoute euh, bah, plus de matière. Euh, voilà. On ne vous demandera jamais vraiment d'aller plus loin dans le cours, à part là, pendant cette, cette période Covid, mais, euh, mais globalement, euh, c'est ce qui attend vous de vous, de vous intéresser vraiment au droit. Quels sont les conseils que vous pouvez me donner pour bien commencer la licence de droit euh, Karl, est-ce que tu as une idée euh, Pour bien commencer la licence de droit c'est euh, de lire et de savoir s'organiser puisqu'il il y a énormément de documents à lire et qu'il faut être relativement efficace et enfin, j'ai envie de dire ça, ça paraît assez bête mais savoir lire dans la mesure, savoir extraire l'essentiel directement de, de gros euh, documents voilà, c'est euh, plus une question d'organisation et de méthode après l'avantage de l'UCLI c'est qu'on commence très vite avec des, pendant deux semaines euh, au début de chaque semestre à faire des séances de méthode qui sont extrêmement bénéfiques puisque c'est là où on apprend euh, énormément. Et du coup, les méthodes sont euh, complètes, bien vues et revues euh, tout au long du semestre euh, durant les TD. Les sont vraiment propres à l'OFI, on n'en trouve pas euh, dans les autres facs. Donc, euh, alors que vraiment, c'est important euh, pour, euh, pour les dissertations, pour les quatre exercices euh, juridiques. Euh, c'est vraiment si on n'a pas la méthode, on peut rarement avoir la moyenne. Ouais. Et, euh, et... Par ailleurs, moi, je voulais juste dire que le meilleur conseil que j'aurais donné, c'est justement de commencer. Ne pas attendre comme on a pu le faire au lycée, commencer à travailler une ou deux semaines après. Donc, commencer tout de suite. Personnellement, je fiche parce que c'est la manière de faire, mais commencer et ne pas prendre de retard d'aller. Ouais. Moi, je rejoins vraiment l'histoire là-dessus. Moi, pendant l'été avant ma licence, j'avais déjà commencé à à acheter euh, des bouquins et à déjà m'intéresser à la matière, euh, commencer à apprendre un petit peu, mettre dans le bain euh, bah, du droit, parce que c'est une matière quand même qui est complexe et qui a euh, ses codes, hein, vraiment euh, en termes de vocabulaire juridique. Euh, ouais. voilà. Et moi aussi, j'avais commencé euh, l'été euh, avec un livre qui il y avait des questions, il y avait des petits textes, c'était vraiment une initiation euh, un peu, à, après c'est pas forcément euh, obligatoire, mais en tout cas moi ça m'a bien aidée, parce que des fois j'avais regarder un petit peu, quand au début c'était un petit peu compliqué, de comprendre euh, vraiment ce qu'on attendait de moi, voilà, autrement, bah, moi je dirais aussi, voilà, être bien organisé, et puis se faire confiance aussi. Ah oui, c'est sûr. Alors, que conseillez-vous pour la prise de notes, cahier ou ordi oui. Ordinateur en enfin, Et en même temps, euh, je trouve que en papier, je, personnellement, je fais moitié-moitié selon les, selon les matières. Oui. Enfin, les matières où les profs vont très vite, Alors là, c'est impossible de prendre euh, à la main. Mais euh, l'ordinateur, c'est pratique quand on loupe un passage et qu'il faut ben, récupérer les scènes de quelqu'un. C'est vrai que c'est un oui. grand temps oui. et puis c'est pratique quand même. Surtout quelqu'un qui m'avait dit en terminal, vous euh, verrez votre méthode et il y besoin de tester un peu de ouais, choses pour ouais. aller plus vite dans votre prise de note et il avait totalement raison. ça passe par une période, voilà, d'une semaine où on commence à c'est, où il faut bah, tester hein, euh, euh, et si on écrit en abogé euh, si on veut tout, tout ce qui est dit à l'oral, on a chacun notre méthode Karl, tu es, es d'accord avec ça euh, Oui, mais pour ma part, il y a aussi le soin qui rentre en compte. J'écris très mal de, de, de base et donc avec la vitesse de fac qui est quand même euh, vraiment différente euh, par rapport au lycée, oui, il n'y a pas d'autre choix que pour moi ou certains de, de passer directement à l'ordinateur. Au début de l'année, j'avais essayé euh, à la main, mais euh, après, reprendre ses cours, les remettre propres, propre, tout ça, ça peut être une perte de temps assez considérable. Alors, avez-vous un parrain qu'on voudrait aider euh, je peut-être les... Alors euh, oui, ce sont les, les VTE et HCLS, pour ceux qui font le DU et le bachelor, qui euh, justement donnent des parents marraines chaque année. C'est une petite fierté quand même. <rire> non, euh, du coup, chacun aura euh, dès septembre ou octobre des euh, parents marraines. Euh, du coup, pour ceux qui font le DU et le bachelor, vous en aurez deux dans le, le niveau supérieur. Et ce euh, sont uniquement des parents marraines de deuxième année. Donc, euh, moi qui suis en deuxième année, je n'ai pas de vieux. C'est que là, et... euh, des... sauf pour ceux qui font le début, bah genre, ah, bah je vais en je quand même être au... un petit peu sectaire. Mais euh, Jade était euh, ma... ma petite fille quand euh, j'étais en deuxième année et elle en première. Voilà. <rit> Combien de temps de travail maison environ est nécessaire chaque jour alors, moi, je dirais que ça dépend des personnes. Je pense que c'est euh... très subjectif. Vraiment. Oui. Mais vraiment, hein. ça dépend des personnes, ça dépend des matières, ça dépend oui. de l'investissement que vous mettez oui. dans les études. C'est sûr. Mais en volume horaire, euh... déjà, pour préparer un TD, euh, on a trois TD à rendre par semaine. Je pense qu'il faut en moyenne bien 7 heures, voire 10 heures pour préparer oui. un TD entre... La lecture des documents, la, la recherche, la recherche euh, comprendre et assimiler le cours et la rédaction du TD. Donc, déjà, ça fait facilement. trente heures. dheures Voilà, on ne va pas vous faire trop peur, une trentaine dheures mais ça, c'est vraiment. Bien. Il y a aussi des TD dans le qui s'ajoutent à souci Et même si il y a des TD dans le des fois, les TD, c'est un peu délictatif. Du coup, ces petits TD-là, même s'ils se rajoutent, il faut quand même les prendre en compte pour ne pas les déléguer. Parce que c'est aussi ceux qui peuvent rajouter des points sur le après, il ne faut pas aussi oublier euh, les CM qui sont des euh, matières euh, sans TV qu'on a souvent tendance à mettre dans un coin de notre tête et à réaliser au dernier moment ce qui est une tâche d'erreur pour n'avoir vécu. Euh, donc euh, voilà, il faut aussi mettre de l'investissement dans ces matières-là qu'on a tendance à mettre de côté et en tout sens. C'est pour bon ça, que Voilà, le euh, euh, fichier dès le début. Voilà, Quelque chose à rajouter par rapport à ce volume horaire Absolument pas, c'est exactement ce que vous aviez dit, je, je, je m'y suis retrouvé dans vos propos. Parfait, alors pouvez-vous nous parler des échanges avec les autres universités à l'international euh, Peut-être toi Oui, mais, euh, alors moi j'ai décidé de partir l'année prochaine un semestre à l'étranger. Et donc, pays euh, a beaucoup de partenaires avec des universités un peu partout dans le monde. Et donc, vous pouvez euh, postuler pour euh, partir à, à n'importe où, que hein, ce soit au Canada, en Europe, en Asie. Vraiment, mm -hmm. c'est euh, très divers. Et donc, Et toi, euh, en Erasmus Erasmus, c'est Italie, oui. Donc, euh, l'Erasmus, ça se fait en troisième année. Pour ma part, moi, je... ça se fait donc soit au S5, soit au S6. Euh, semestre. Ouais, <rire> semestre 5, semestre 6. Et généralement, là tout le monde est parti qui arrive quasiment en semestre 6, donc ça commence en janvier. Et puis, bon, avec le Covid, il y, y a des voyages qui n'ont pas pu se faire, notamment en Chine, en, en, enfin, en voilà. Ouais, Mais, euh, j'ai personnellement des amis qui sont à Budapest et en, euh, à Prague, voilà. Et euh, puis surtout les troisième année de l'année dernière, il y avait une grosse partie, on nous incite à partir à l'étranger, ce qui est une richesse. Mm -hmm. Et du coup, euh, donc, il y a les Erasmus et il y a aussi euh, les possibilités de, de, de licences avec l'international comme euh, avec M.Winus. Je sais qu'il y a du coup la licence avec le Management and. À... Cette double licence qui vient juste de commencer, mais moi je vais plutôt parler de, de bachelor au euh, donc, on est inscrit à la fois à l'UCLI, mais aussi à Magneuf. Et, euh, et du coup, je pars en troisième année, là, en septembre. Euh... Ouais. ouais, ouais. Ok, alors. Voilà. Ça, c'est un petit peu. ça à part par rapport aux érations du club. Ouais, c'est ouais. pas un érations. Bonjour, pouvez-vous rappeler les différentes associations sur le campus de Lyon Oula Euh... 61 associations. sportives, sur sur campus. C'est oui, déjà. Ouais. Les associations sportives. Euh, il y a des associations sur l'environnement il y a des associations sur les marauds il y a des associations sur euh, euh, voilà, tout ce qui est humanitaire il y a des associations plus, euh, sport, euh, plus, euh, plus étudiantes avec les BDV, notamment qui sont pour faire des soirées pour accompagner les étudiants il y a des associations comme ça euh, plutôt euh, comme HTLS qui sont liées à, à une filière euh, donc là vous avez autant euh, de parrainage de réseaux amis euh, des voyages des sorties des voyages humanitaires, enfin, ouais, c'est hyper rare. On pouvait tout trouver, et surtout, on accompagne vraiment le client. Si vous avez envie de fonder une association, il n'y a pas de souci et ça peut se faire. Euh, combien y a-t-il d'heures de cours par semaine Tu comptes Il y en a une vingtaine en moyenne. Or, sauf avec les semaines de méthode, les semaines de méthode, ça peut monter jusqu'à 30-35, mais en première année, il y a entre 20 et 25 heures. Ça dépend des semaines, puisque l'emploi du temps varie d'une semaine à l'autre. Mais en moyenne, c'est ça. Et après, le variable. Et pour le numéro Allez, c'est qu'elle Non, mais attends, on peut être plus euh, en matière générale. Ouais. Vas-y, bah, euh, Claire. Oui, pardon, donc c'était euh, sans les DU et les bachelors, justement, c'était vraiment euh, et sans le temps de travail des TD, juste les matières en tant que telles en présentiel. Après, il faut compter aussi les langues qui, euh, les langues et euh, donc la LV1 qui représente deux heures et après donc euh, la compétence transversale qui peut être soit une FH, soit un PPP, soit une LV2. Le PPP, donc ça ne représente pas d'heure fixe dans l'emploi du temps, c'est euh, euh, l'autonomie, voilà, c'est un projet autonome avec un un groupe. FH, ça représente peut-être deux, deux heures par semaine. Et puis, NV2, ben, c'est deux heures aussi. Voilà. Êtes-vous tous les quatre en internat, en logement individuel pour étudiants Alors, euh, je ne crois pas qu'il y ait inter qui un oui. internat, je ne sais pas s'il y en a un ici non plus. Euh, euh, alors, mais à Lyon, normalement, vous avez des logements. Des oui, internat. oui, mais, ouais, mais c'est un peu l'idée de la question. Ouais, c'est une résidence étudiante. Euh, personnellement, moi, je suis encore chez mes parents s'ils habitent aux de lui. Moi aussi, je suis encore chez mes parents. Ouais. Mais euh, oui, il euh, y a donc, pas mal de résidences étudiantes, notamment à Confluence. Il y a toujours la possibilité de se mettre en colocation aussi, qui peut être intéressant euh, financièrement. Et via aussi du il qui oui. est en relation euh, des étudiants qui chargent des colocations. Donc, faut pas hésiter. voilà, Si vous voulez monter une coloc euh, avec bah, des étudiants que vous connaissez pas, bien sûr, à... Euh, même au cours de l'année, oui. on voit souvent des, oui. euh, des, des mails qui passent en disant, il y a une, une chambre qui s'est libérée en résidence étudiante donc euh, voilà, c'est toujours possible de, se, de changer euh, juste, je voudrais revenir sur les associations on a, pas, on a oublié quelque chose qui est très important, c'est pas vraiment une association mais c'est le point écoute euh, ça c'est très important parce que je pense que c'est propre à notre université, je ne sais pas si y a ça à Annecy c'est une psychologue euh, qui est là euh, euh, je pense peut-être euh, quelques fois dans la semaine. Donc c'est gratuit et ça permet, euh, voilà, bah, euh, c'est un point écoute donc c'est pas forcément, voilà, c'est quelque chose d'assez libre et personnel qui peut être un accompagnement intéressant aussi quand on vient d'une autre ville et qu'on est en colocation ou qu'on est euh, étudiant seul ici, voilà, a ce contexte aussi. Oui, oui, euh... Alors bonjour, quelles sont les spécialités à prendre en première et terminale pour appeler une licence de droit? Alors nous, ce n'était pas notre cas à l'époque, mais, ah, mais, euh, il y a mais la bac. le droit reste quand même une, une matière qu'on euh, n'étudie pas en soi euh, au lycée, donc euh, on pourrait dire peut-être des matières un peu plus rédigées, mais c'est pas vraiment... Donc, comme on a donné l'exemple, on était pour certains, en bac S, et donc euh, ça ne nous pas empêché pourtant euh, de réussir au droit après ouais, ce qui est bien c'est de prendre je pense à ça longtemps euh, c'est science-co euh, euh, droit euh, dans ouais, moi personnellement j'ai pris l'option ben, euh, physique-chimie donc euh, ça n'a rien à voir que, voilà. et en même temps les maths aussi ça peut être la structure de... ouais voilà c'est que j'ai vraiment mis l'accent dessus et ce qu'on se rejoignait là-dessus avec Yad c'est que très important vraiment euh, les maths même si euh, on ne fait pas tout de suite le lien avec le droit en fin de compte euh, Clairement, dans le cas pratique, euh, c'est comme si on faisait une application numérique. Euh, Je, et, euh, sais euh, enfin, ouais. Je sais pas si vous avez euh, écouté le live, donc fait partie de ce matin. Euh, euh, <rire> non, <rire> <rire> <rire> en pas fait, C'était concrètement parce qu'on en a déjà parlé ce matin, et en fait, on, on expliquait que, euh, voilà, c'est un peu des pistes qu'on vous donne pour, euh, pour vous orienter si jamais vous n'avez pas trop quoi choisir, mais que globalement, il fallait surtout pas vous restreindre si jamais vous avez euh, des, euh, des spécialités différentes. La porte de l'OPI est ouverte à tous les n'hésitez pas à consulter. Et puis, même avec droit même avec un bac STMG, ça marche aussi un peu. Très peu, mais c'est. Charles, tu veux rajouter quelque chose que normalement, toutes les formations peuvent mener au droit. c'était le cas jusqu'à maintenant. Après, avec la réforme, j'en ai aucune idée. Il faudrait regarder directement, je pense, euh, avec, euh, les, pour pas, ouais, avec les formulaires d'inscription. en fait. Enfin. Vous auriez des conseils pour montrer sa motivation, projet motivé sur Parcoursup. Mmh. Okay, euh, peut-être euh, le fait d'avoir effectué des stages ou euh, si vous êtes venu sur le campus, vous avez peut-être parlé avec des étudiants euh, de, de l'UQI c'est genre des choses. Parler aussi de ses ambitions, de son projet futur. Hein. Ben voilà, mmh. si on veut être avocat, depuis, oui, euh, toujours. Bien sûr, c'est à mettre en avant, hein, euh, dans une lettre de motivation. Et là, on parlait de stage en lien avec le droit, mais mmh. ça, peut être, euh, ça peut être un peu tout ce qui est en lien avec le droit. Ça peut être euh, des lectures, ça peut être euh, des choses qui sont mmh. un peu connexes au droit et, et, et s'il y a mmh. pas un petit peu vos qualités, parce qu'avant tout, on choisit aussi euh, un... Un, une, une, une chose, surtout une voie, une profession en fonction de nos qualités, des de choses que l'on aime. Ça, c'est à mettre en avant. Bonjour, avec quel outil pour nous euh, commencer à vous documenter avant de commencer notre licence euh, le livre Audrey Courtial Flamier, commencer ma règle de la pure. <rire> je pas sais pas si qu'il y a les professeurs. À non, <rire> c'est ah, surtout qu'en fait moi personnellement je pense que ben, mais je l'ai eu en cadeau oui, Donc, j'ai commencé ça. ma ah, voilà. <rire> donc on l'avait en cadeau <rire> quand on a commencé notre première et... année et euh, bah, c'est vrai que bah, voilà on a tous vu. et c'est vrai que c'est un bon outil pour avancer euh, et pour bah, se mettre dans le bain comme ça ouais, tu tu et s'introduire aux alors, c'est la dissertation, le commentaire, la question-réponse courte et le commentaire de texte commentaire d'arrêt, cas pratique. QRC, c'est comme ça. Mais en fait, y a une introduction et c'est Est-ce que vous connaissez les critères d'admission pour être accepté dans votre double diplôme mental <rire> pour être complètement honnête, je ne crois pas. Je sais juste que, comme on l'a mentionné du coup ce matin dans le live, euh, toutes, les, toutes les candidatures sont, à, sont, sont regardées. Et que rien n'est laissé au hasard sur les candidatures. Soignez votre candidature et voilà. Tout. Et euh, pensez aussi à manifester votre motivation. Par exemple aussi, pour revenir, euh, il y a deux questions. Euh, ce que j'avais fait et qui avait potentiellement euh, été pris en compte, c'était de d'envoyer des lettres recommand... enfin, des lettres euh, de, de recommandation de certains de mes professeurs. Merci. Et... Sont... Quelles langues sont proposées à l'écrire en LV2 Allemand, italien, espagnol Russo ça je crois. Mais alors, je sais qu'il y a un pays chinois, etc. Mais, mais euh, il faut les demander, c'est pas... Euh... C'est pas proposé. Enfin, ouais. c'est pas d'emblée. C'est la propose d'aller dans d'autres endroits, notamment sur le je sais qu'il y en a qui vont aussi à donc c'est dans le long 5e, pour aller, euh, pour aller faire des langues en gauche. Et du coup, c'est compté comme le 2 mais c'est pas forcément euh, dans, dans le temps comme YouTube. Et euh, toi, Karl, c'est des... c'est les mêmes langues euh, oui, c'est euh, allemand, italien, espagnol. Ok. Alors, commentez-vous s'il vous plaît répéter le nom du livre. En route vers ma L1 le droit. Ma hein? ouais. bah, première année de droit. En route vers ma première année de droit. droit. c'est Un livre rouge de Audrey Contias Flavier. Ok, donc euh, qui était une professeure à l'UQ. Vous pouvez le trouver à la Peut-être qu'on pourra vous l'écrire en, voilà, sur le chat va euh, bah, sûrement s'afficher le nom du livre avec son auteur. À dire aux élèves le coût d'achat des livres en licence de droit et il y en a t plus à venir qu'un DU, Ça va varier. Alors, un DU, personnellement, je pas acheté j'ai acheté pas Common Law, parce que on t'envoie des choses à lire pour Common Mais pour pour la licence irlandaise, j'ai acheté un bouquin vous de... Enfin, vous avez très fortement conseillé d'acheter, mm -hmm. mais euh, globalement, il est tellement transversal que ça a un est très cher, il était à 70 euros, 60 euros, mm -hmm. mais euh, c'est celui que j'ai depuis tout début et qui me va très bien, et pour le reste, c'est euh, entre 20 et 40 euros pour les codes, chacun, ouais, ouais. ça dépend de quel code, ouais. et euh, 30 ou 35 euros pour les manuels. Après, sachant que les manuels, il n'y en a aucun qui sont imposés, c'est que les codes qui sont imposés, vraiment, on ne peut pas venir en TD sans son code. Les manuels, c'est très subjectif. Enfin, soit on a envie d'avoir un manuel, soit pas. Et je voulais aussi rajouter autre chose c'est que les manuels, on a une large bibliothèque numérique qui est accessible par, par, par alors de, je ne sais pas si vous avez le pronote de lycée, là on a Moodle à la fac. Et donc, euh, via Moodle, on a cette bibliothèque numérique, on a accès à tous les, les livres d'Ados, qui est euh, la maison d'édition euh, principale pour le droit. Euh, et puis euh, d'autres éditions, on a aussi ça à KERN, euh, qui est une plus grande source d'informations. Et aussi, on a une large bibliothèque euh, physique à l'intérieur, qui est très grande. Euh, tu veux avancer plus loin Alors, Anne, si on n'a pas énormément d'œuvres dans la bibliothèque, ça va être l'année prochaine euh, normalement. Et euh, sinon, on utilise principalement, euh, ben, en vrai, la bibliothèque du campus, elle est suffisante, mais sinon, on utilise principalement euh, quand il y a besoin de la bibliothèque virtuelle de la fac. Oui, c'est vrai que c'est très bien. Alors, bonjour, étant en première année de droit, je souhaiterais intégrer le lien en deuxième année. Et si cela se fait-il, connaissez-vous des étudiants qui ont fait un transfert d'université Oui, je connais particulièrement, personnellement, des étudiants qui ont fait ce transfert après euh, le confinement, parce qu'on avait si bien euh, intégré ouais. le lit, ce qui était loin d'être le cas euh, dans d'autres universités. Euh, donc je sais que ça s'est fait en troisième année. Je aussi des gens qui ont transféré en deuxième année. Que... Ouais, moi, je connais surtout des personnes, euh, euh, ben, ben, c'est pas forcément mieux, mais qui sont parties du pour aller en troisième année. Mais euh, je veux dire que venir d'une euh, fac privée pour entrer dans une pub... euh, d'une fac publique pardon pour entrer dans une privée, ben, ça se fait aussi et tout comme en sortir quelque part. Et pour les masters aussi, il ne faut pas avoir peur de se dire « je veux partir dans un master dans un vrai voilà. public, et, et est-ce que ça va me désavanter d'un privé ?»« Pas du tout. » Et inversement, si vous pouvez rentrer à vie en master, c'est aussi possible en moment de, de, de, de, de, de, de, de Même forcément d'une autre ville. Hein. Ouais. Ça marche aussi. Euh, tu... Ouais, pour intégrer un master, mes notes sont-elles plus importantes que la lettre de motivation, CV, etc.? Euh, ben alors moi, du coup, je, je vais prendre la parole parce que je suis en troisième année et que je suis en plein dans la, la préparation en train de mon, mon dossier de master et ma candidature. Je pense que c'est un tout, en fait. On ne peut pas euh, séparer euh, à un étudiant qui a des très bonnes notes et à côté de ça, qui fait une lettre de motivation qui... Euh, qui est pas cohérente et qui manque d'ambition, etc. Donc, euh, et puis, chaque master a son, sa méthode de, de recrutement aussi. Voilà. Donc, en fait, le recrutement, il se fait par des lettres de motivation bah, qui sont lues par les en fait du euh, directeur de master. Et puis après, bah, les lectures euh, des euh, notes, euh, et du CV, etc. Et bien sûr, bah, tout ce qui ressort de la lettre de motivation, du CV, des notes qui sont positifs, Vont être pris en compte, en fait, euh, et c'est ce qui va faire euh, que la candidature, elle va être plus euh, positive. Oui, bon. Voilà. Alors, quel sport serait concerné par l'association sportive Alors, il y a oui. pas plein de choses, en tout cas. Mais, ouais. La seule chose, c'est qu'il faut euh, peut-être. Euh, alors, on a au tout dernier étage, on a un grand gymnase. C'est euh, beau parce que c'est une maison. Et donc, il y a pas mal de sports qui sont, euh, qui sont proposés oui. ici. Euh, personnellement j'en ai pas fait moi non plus <rire> mais <rire> il y a aussi des sports qui sont, qui sont proposés à l'écu avec des coûts moins que si on allait dans des euh, oui oui des, des, clubs, des clubs de sport, sport voilà et, euh, et qui sont proposés du coup faut euh, se, se déplacer dans la ville souvent c'est pas oui. très loin d'ailleurs et c'est aussi par exemple de faire de la danse classique de la boxe et de etc., la natation aussi ouais. se déplacer dans la ville par contre je sais qu'à Lyon Ici, euh, si sur le campus, on est censé des cours de zoupla, des trucs, des toupes, des, toupes, des, toupes, des choses comme ça. Il peut-être pas de la musculation. Oui, mais, mais euh, euh, ça, il y a un toupé, toupé, ouais. de musculation. Ah, bon, la bah, musculation. <rire> bon, c'est parfait. Et euh, du coup, euh, Karl, est-ce qu'il euh, y a du sport Ah non. Bah, on... Pour l'instant, okay. euh, non. Euh, mais l'année prochaine, oui, normalement. Mais du coup, ah. cette année, c'est chacun se débrouille. Alors, savez-vous ce que peuvent faire les étudiants après avoir effectué un DU Sciences Po, étude du bien commun Alors, bah, alors déjà, il ne s'appelle plus étude du bien commun, il s'appelle DU Sciences Po, il va changer d'appellation. Ah, je ne sais pas, je crois qu'il y a du bien commun. Bon, il s'appelle, euh, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire On peut intégrer Sciences Po, sûrement. Ah, bah. Nous trois, personne n'a fait ce DU là, mais j'ai une copine qui le fait. On peut faire plein de choses en fait. Après, vous pouvez toujours vous retrouver, euh, si je ne me trompe pas sur le site de Lucly, euh, les différents DU. Oui. Enfin, euh, oui, et voilà. Donc, euh, oui. avec <rire> vous pouvez aussi vous orienter en fait, ouais. si vous avez des questions euh, concernant les différents DU, parce qu'il y a beaucoup de DU qui sont quand même. Ouais. Ouais, sur la page de Lucly, oui, il y a les DU. Euh, moi, personnellement, pour le euh, DU-Test, j'ai fait euh, un témoignage. Il y a mon témoignage sur la page. Mais je pense qu'il y a. C'est le lien Oui, Et du coup, la tu du bien commun, c'est plutôt le droit plutôt, euh, pour un public. Ouais, pour Et les premiers, c'est ça. Voilà, c'est plus orienté droit public, euh, sur la science politique, etc. Donc forcément, pour un master, euh, si, si vous envisagez un master en droit public, c'est. Voilà. Les élèves n'accèdent pas à la deuxième année. Euh, alors, euh, concernant les, euh, les pourcentages de réussite, tout ça, euh, vous pouvez visualiser, je pense, encore euh, des lives qui, a, qui ont pu être faits euh, euh, en décembre et euh, dont le, euh, le directeur de la faculté reprenait justement les, euh, les taux de réussite de première année en deuxième année de deuxième année en troisième année. Ouais, bon, je suis pas euh, euh, non? Non, mais en fait, pas, en pas, en, contre, moi, moi, ouais. je n'en rends pas compte moi. qui n'accepte pas à un moment. C'est ah, ça, pour de... ça. Donc, est aussi ceux qui est... arrêtent, etc. Voilà. Ah, nous, on voit le, le nombre diminuer, mais entre ceux qui ne veulent pas, entre 10 et 13, on va dire. Voilà. <rire> <rire> mais voilà. Peut-on redoubler sa première année Oui, et effectivement, de la. Aucune de nous la redoubler, je pense. non. <rire> Euh, oui, c'est possible, mais c'est quand même très peu fréquent à l'UCLI, hein, parce qu'on bah, est vraiment poussé vers la réussite, donc c'est quand même compliqué, je pense, de ne pas réussir sa première année ici, mais bien sûr, c'est possible. Alors, comment envoie-t-on des lettres de recommandation euh, Moi, en tout cas, avec le montant sur Parcoursup, on pouvait mettre des pièces jointes, notamment mmh. sur la lettre de motivation et, euh, et tout ça, donc je pense que c'est euh, possible. Alors, normalement, on ne peut pas par Parcoursup. Mais euh, ce qu'il faut faire, c'est envoyer par euh, lettre euh, à la, dans le, bah, par boîte postale en fait directement oui. à la faculté. Euh, que, que peuvent faire les étudiants après avoir fait un DE État civil bah, après l'obtention de l'état civil. Donc, moi, je l'ai obtenu euh, en septembre dernier. On peut, donc on, est, on sort en fait de ce DE, on est spécialisé dans l'état civil, donc c'est-à-dire euh, euh, donc, tout ce qui touche à l'état des personnes, que ce soit en lien avec l'état civil, hein, forcément. Euh, alors, on peut faire plein de choses, mais euh, on peut surtout faire, en fait, du droit civil, donc, je pense, euh, avocate, voilà. soit travailler dans une mairie, soit, euh, bah, par exemple, être avocate en droit civil, donc droit de la famille, droit des personnes. Euh, je pense aussi qu'on peut faire notaire, puisque forcément, euh, c'est en lien. Pense... Voilà, en fait, c'est c'est pas forcément... À la fin, on sort. Enfin, euh, on a une première chose qui nous est dessinée, Je pense que c'est plus un plus qu'on peut soit mettre en avant euh, dans, un dans un projet professionnel, soit juste bah, euh, le garder comme ça comme un enseignement, exact, quelque chose, de... un, un domaine qui nous intéresse. Voilà. Par exemple, qu'on l'on veut approfondir, mais euh, ça va pas forcément. On travaillera. Euh... Si ça un D.U., nous vous fermera jamais de port. De toute façon, ah, il est en a. Ensuite, si vous faites D.U. et la qui est très basé sur le droit privé, vous pouvez très bien faire du droit public après, et ça enferme de rien, mais je pense aussi que, enfin, je ne sais pas si toi, moi personnellement, voilà, j'ai fait CEU, parce que j'étais vraiment très axée sur le droit civil, et là, au cours de ma troisième année, ben, je me suis rendu compte que je ne voulais plus forcément faire ça, mais je suis quand même très très heureuse d'avoir fait CEU et d'avoir eu cet enseignement-là. C'est totalement pareil pour moi. Euh, c'était parce que justement j'avais euh, mon projet, le notariat, et donc c'était ce qui se rapprochait le plus. Et en fait, cours eh ben, des euh, différents cours que j'ai pu avoir euh, en première année, en deuxième année, c'est plus vraiment ce que je veux faire, mais pour autant, euh, le début m'aide beaucoup mes Ça rejoint aussi ce qu'on disait en début de séance sur rester ouvert l'esprit euh, à tout changement potentiel de projet, puisque bah, voilà, on a bien grandi voilà aucun okay, sans vraiment savoir c'est ce vraiment finalement euh, les stages aident à ça mais aussi l'enseignement les matières qui sont dispensées euh, c'est tout un cheminement en fait un projet euh, professionnel il faut, bien, il faut bien garder à l'esprit que le droit certes peut faire vers des carrières qui sont très juridiques avec euh, notaire avocat tout ça qui sont connus euh, juge etc mais il y a aussi déjà des matières juridiques qui ne sont pas beaucoup connues clerc de notaire euh, qui euh, greffiers, et des, nouvelles, des nouveaux métiers juridiques. Et Comme puis il y a aussi ces métiers annexes euh, mm -hmm. voilà, où il y a du droit. Où il y a du droit, et, et en fait ils sont très très nombreux aussi, on ne pense mm -hmm. pas forcément, mais ça, ça représente une grosse partie des anciens étudiants en droit. Euh. Euh, pour la sélection en master, qui privilég privilégie-t-il ses étudiants mm -hmm. Euh, je crois pas... Il a euh, très bien des étudiants de en faculté. Fait. Oui. Euh, et puis, oui. voilà. Je sais que Il le, connaît on... la qualité de ses étudiants, en tout cas. Ou ouais, moi je, je pense pas que, pense que, que... Voilà, le, lien, le lien est déjà fait quand on vient de le... et qu'on veut poursuivre. C'est comme, voilà, si moi, personnellement, j'aimerais bien aller à l'endroit, je sais que, voilà, je vais peut potentiellement peut-être passer après à des étudiants de l'endroit c'est tout l'intérêt d'avoir des bonnes notes, d'avoir un bon dossier et d'avoir fait des stages et, et potentiellement faire un DU qui est plus Et connaissez-vous les modalités de recrutement du LLM euh admission process euh, Honnêtement non, mais pareil, il faut avoir euh, peut-être un bon niveau en anglais puisque euh, c'est quand même un enseignement de français en anglais. Et puis là aussi, c'est plutôt privé, du droit privé, je pense. Charles, est-ce que toi, tu sais, est-ce que tu, euh, tu, fais, tu fais ça euh... Non, il y a une licence, donc ça arrive. aucune idée. Après, toutes ces modalités, je vous invite à regarder le, le site sur les descriptions. Euh, des... On vous invite aussi à demander ce euh, conseil les... pour aussi. De... Quelle est la meilleure option en licence pour faire un master en criminologie alors, option, c'est-à-dire? Et parce qu'il y a un délit en criminologie qui existe, donc, euh, c'est peut-être, euh, peut-être bien, peut-être, être l'option, peut peut euh, ouais. mais surtout, bah, prendre, trois euh, droit pénal en, en, en fait, en, en, en 32e année, voilà, on a des options à faire en matière, pour les télés. Oui. Alors, Ouais, bah, dis, parce qu'en fait, moi, ça a changé. Là, là, si vous avez plus les mêmes oui. c'est ça, il y a eu une réforme depuis, euh, nous, on va choisir entre droit commercial et droit pénal au, au S3 et entre euh, procédure pénale et euh, 4. Oui, oui, oui, droit du coup, il est soit en arrêt, soit en français, en français, en plutôt du pour ceux qui font le, le bachelor, on en l'été on en en en mais du coup voilà, plutôt prendre procédure pénale, pénale ouais, euh, vous pouvez prendre criminologie en FH et vous pouvez aussi prendre criminologie en B. Et puis par DPS, donc droit pénal spécial en L3, donc je suis en train de, de faire. Alors, bonjour est-il possible de suivre une prépa SCS Sciences Po pardon euh, au sein de FI, par parallèlement à la licence de droit et ce dès la première année? Alors euh, la prépa, je ne suis pas sûre, mais la prépa Sciences Po, c'est une non non, le D.U. Sciences Po et la Préparation Sciences Po sont deux choses Ah oui Ah non, non, parce que c'est pareil. oui, là aussi, on vous invite à peut-être regarder sur le site, ou peut-être vous renseigner. Mais oui, bien sûr, je possible. C'est le D.U., le D.U. prépare à potentiellement une entrée à Sciences Po en star mais il prépare aussi... Moi, je connais beaucoup qui vont faire leur première année avec le... Coup, et ensuite ils sont partis en deuxième de année à San Slow parce que voilà, on a un Mais c'est une fasselle en fait. On entend le DU. Alors, vous savez, parce qu'on a bien commencé sur le DU. Alors, personnellement, je vais en trois ans au DU. Ouais, en fait, il y a eu une réforme des DU. Moi, euh, j'ai commencé le DU. Euh, durant ma L1 et en fait il se faisait sur deux ans. Donc, moi je, je l'ai fait sur deux ans mais il y a une référence et vraiment tous les DU sont sur trois ans. Et euh, il y a également des personnes qui peuvent commencer le DU après et donc par exemple le faire sur euh, un an. Je, je suis des cours avec des euh, élèves qui, euh, qui le font sur un an, deux ans ou trois ans. Et par exemple j'ai un ami qui fait le DU quand même avec moi et euh, qui euh, a redoublé sa L1 et donc euh, mais par contre il est passé dans le DU. Donc, il a fait euh, sa deuxième année d'EU pendant sa pr deuxième première année. Et donc, il va finir sa troisième année d'EU à la fin de sa deuxième année licence. De <mérite> Question sur l'accompagnement en première année. En quoi cela consiste <mérite> <mérite> Là, -ce que que t il est-ce qu'il faut en parler en première année euh, Oui, donc, euh, par rapport à l'accompagnement en première année, ben, on a souvent des, euh, des réunions avec euh, le directeur de promotion. Donc, le directeur de promotion, c'est... Euh, bah, le directeur de l'année ou de plusieurs classes euh, d'une du... enfin, même année, il peut y en avoir plusieurs. Apparemment, une année à Lyon, il y en avait deux pour euh, tous les élèves de droit, si je ne dis pas de bêtises. Euh... Oui, euh... oui. Donc euh, voilà, on fait souvent des entretiens pour faire euh, des points sur notre, euh, notre niveau actuel, nos difficultés, sur euh, notre ressenti par rapport à la fac, sur... Euh comment eux, ils peuvent nous aider dans la mesure de nous donner des conseils pour mieux réussir, pour mieux appréhender. Euh, et l'UCLI fait aussi quelque chose qui est très bien, et je ne sais pas si c'est propre à l'UCLI ou non. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a des difficultés sur un exercice de méthode, euh, nous, Annecy, il, euh, on a, le directeur pédagogique avait organisé des euh, séances de tutorat pour nous aider à revoir euh, la méthodologie justement en plein milieu du semestre, en dehors des, des phases de TD et c'était très intéressant et très bien. Oui, si ça, il y a des tutorats, et puis il y a souvent une semaine un petit peu de battement avant euh, du coup, la période d'organisation partielle, où euh, c'est par exemple quand il y a eu des profs qui ont été euh, absents, ce qui est très rare à le pays, euh, mais euh, voilà, quand il y a eu des cours, qui ont dû être manqués, etc. On nous rajoute euh, donc, sur cette semaine-là les cours qui ont été manqués, et ça peut être aussi, par euh, bah, exemple, si on n'a pas eu euh, suffisamment de temps pour une matière, euh, on, on rajoute quelques heures, euh, une, par matière pour pouvoir bien compléter et puis pouvoir approfondir aussi et poser nos questions pendant ces heures-là. Et après, il y avait une autre question pour toi, plutôt qu'à en quoi consiste le test d'auto-évaluation euh, Pardon, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, j'ai pas entendu. Consiste le test d'auto-évaluation C'est toi qui en avais parlé, non, pour l'accompagnement Oui, mais c'est pas un test dauto c'est pas vraiment un test sous la forme de test, c'est euh, une. On discute avec la personne pour savoir à quel niveau on en est, où est-ce qu'on en est dans notre scolarité. Enfin c'est plus un entretien qu'autre qu chose. Ouais, bon, oui. euh, si on fait une série S, c'est un problème pour intégrer une licence de droit. Personne n'a pas écouté le début. <rire> euh, alors, en fait, non, justement, avec ça, bon, on a suivi un hein, bac S. Et justement, c'est pas du tout un problème. C'est même, euh, je pense, on peut pas dire un avantage parce que chaque série a ses avantages et on peut pas nous euh, euh, comparer, on parle, par exemple, à des gens qui ont fait L, qui savent bah, faire des, des, des dissertations comme nous, on ne saura jamais faire sûrement. Mais en tout cas, on est, on est meilleur, je pense, dans les cas pratiques, puisqu'en fait, ce sont des, un exercice juridique qui reprend la logique Genre mathématiques en fait avec des démonstrations, euh, ouais, okay. comme dans un exercice de maths ou de physique. Alors ça, c'est peut-être une petite question pour moi. Est-il est possible de poursuivre une double licence et un dé en même temps Alors déjà pour le, le DE comme un il est intégré à la licence avec euh, 9. Donc euh, je sais que a... voilà, c'est automatique. Euh, par contre, euh, j'ai aussi par exemple un ami qui fait la double licence pour vachement un petit LO avec une licence possédée ce n'est pas tous les DEU qui peuvent s'ajouter comme ça, je sais que parfois ça ne convient pas pour un principe de... ça ne rentre pas dans l'emploi du temps, en fait, tout simplement, mais euh, en fait, c'est aussi de faire le DE Common Law avec la absolu de et le DEU 100. Il faut voir avec l'administration ensuite pour les questions de l'emploi À vos connaissances du prix de l'année probablement calculé sur le quotient familial et quand commençons-nous à verser alors c'est une très bonne question. Et à quelle questions euh, concernant les prix, euh, le coût de euh, la scolarité, on vous renvoie vraiment à peut-être appeler le secrétariat et tout ça. Est-ce que mm -hmm. c'est vraiment au cas par cas C'est surtout que c'est euh, euh, pas nous qui puis c'est nos parents. Je fais trois personnes dans l'année, en hein, plutôt, nous euh, allons de septembre, un plutôt des 100, ans Après, on peut payer tout d'un coup. Je sais que j'ai une copine ses parents, ont payé payer euh, tout d'un coup. <rire> voilà. Ça peut se faire aussi. Euh, bah, Peut-être que, Gare, tu sais, toi, vu tu viens de rentrer, alors... On... Bon. Euh, oui, mais alors, je sais, sais qu'on peut payer euh, ben, sur plusieurs mois. Euh, je connais les paiements, mais euh, sinon, euh, au niveau de la grille tarifaire, je ne la connais pas, mais normalement, elle est... Euh, Enfin, il y a des informations sur le site et il faut vraiment euh, de, de voir avec l'administration directement. Et on sera en fonction du de nombre d'enfants à charge, euh, en fonction de si vous êtes pensionnés, ou non. En fait, ouais, c en, on prend le, le salaire des parents et euh, bah, c'est entre, ces des, un intervalle et tombe euh, bah, le prix de l'année après en fonction de cet Pour le biais, euh, oui, c'est oui, ça. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire le CCS euh, si vous pouvez juste faire du common law. Par contre, si vous pouvez faire le CCS, vous avez forcément du common law. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette petite conférence. Ben, on vous remercie de nous avoir écoutés. Euh, si vous avez d'autres questions, n'hésitez ben, pas à continuer à les envoyer. Et, et je vous vous et puis, euh, bonne nuit à tous. Voilà, merci beaucoup. Là, tu veux rajouter quelque chose Non, bonne continuation et bon courage avec Parcoursup, euh... oui, bon courage.